Pas grand chose hein, ce jeu pas grand chose. Oh Le moteur est fini. Bonne chose. Des tenues, presque 5 générateurs. Ça fait plaisir de voir que... Euh, des gens qui ont le... Qui ont le sens du, euh, du spectacle. <rire> tu veux venir m'aider ou pas Tu veux venir me décrocher Mais qu'est-ce qu'ils font Mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Il y en a un qui soigne tout seul. Il y a lui qui est là. Tu okay. Non, fais pas Ah non, ça reconnaît le gameplay de Raver, ça. À devoir à suivre tes projets. Merci beaucoup. Très très grand merci à toi, Andar. Très très grand merci à toi. Aïe, aïe, aïe. Ah, quel beau... Ah, quel beau gameplay Du donc, Maya, pourquoi tu veux pas... Euh... Passer joueur, tu... <rire> survivant ah. Tellement à d'être main. Ouais, moi aussi. Moi aussi, tellement, tellement. Je n'ai même pas eu le temps. C'est toute la beauté DVD. Oh, ça fait très longtemps que je peux passé sur Yvonne, Tellement temps. Même tout court, hein, on ne joue plus beaucoup à, à DVD. Hein. C'est vendredi. J'ai gueulé l'aventure. <rire> Est-ce qu'elle vient de vers moi là oh Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ok. Le sentiment que je préfère traquer des survivants, c'est quand même un champ plus rigolo. <t 'en> Ok, là, on est par là-bas. Je te soigne pas, du coup. Okay, tu veux que je te soigne Voilà. Ouais, moi, j'aime beaucoup jouer sur Yvan. Mais il y a un truc, moi, qui me... me chafouine, Justement, en tant que survivant, c'est euh, ça, c'est-à-dire que tu peux avoir un gameplay tueur qui qui change absolument tout. Et quand je dis partout, c'est euh, il est en face, il a, il a passé le temps un peu anti-jeu. Mais c'est le gaming Oh oh oh oh oh, C'est quoi ça <rire> ah <rire> <rire> Trop drôle. cas, Ça fait longtemps que je suis pas passé. Hein. Moi survivant. Et sur des BD hein. Pensez à un chien qui chasse 3 balles en même temps. Moi j'ai jamais eu de chien dans ma vie donc j'ai des potes qui, a, qui ont des chiens. Je trouve ça notamment un. Qu'on appelle ça C'est quoi c'est le charpet Celui qui a plein de... Plein de plis et tout dans tous les sens. Et genre, genre des plis et, et genre quand tu fais sa toilette, il faut que tu l'aides à faire sa toilette quand il sait pas le faire. Pour nettoyer entre les plis, pour éviter les infections et tout. C'est ça, hein, je, je crois. C'est ça. Le charpey. Bah, ben moi, mon traumatisme, c'est qu'il s'est pris un bus en pleine face. Oui, voilà. C'est exactement lui. Et eh ben, le charpay, moi, il m'a traumatisé aussi et surtout parce que. Euh, parce que je me souviens toujours, quoi. J'étais assis, genre, chez, chez mon pote et tout. On discutait et tout. Et. Euh, et son charpey, il passe à côté. Et moi, il y a un truc qui me hante depuis ce jour-là. C'est les projections de bave. Les projections de bave, mon gars. C'est pour moi une hantise. C'est le chien qui passe à côté de toi. Il sait que tu vas pas le caresser parce que t'es pas là pour ça. Il sait que t'es pas très chat. Voilà. Pas très chien, pardon. Et ben cependant, il passe à côté de toi et il fait <rire> Genre Et Tu vois Et le truc qui m'a hyper traumatisé C'est genre tu vois sur le mur un truc qui fait Flanf <rire> Et tu es là tu Quoi Et du coup moi ça me fait peur Parce que autant Le mur c'est ok Mais autant si tu ne euh, Comment ça s'appelle tu as genre une veste ou un pantalon ou quoi tu ne le vois pas ça tu ne le vois pas ça sur toi tu ne le vois pas et c'est ma hantise <rire> c'est ma hantise et bisous euh, passe demain non regarde elle dédicace à revers. ça va projection de charpé non identifié je suis team chien mais les molosses qui bavent dégueulasse oh, mais c'est terrible c'est terrible le charpé euh, qui, qui en met partout en, en bavant ça je trouve ça mais insupportable pas là. Ouais. Je préfère les chats. Mais moi aussi, je suis Team Chat. Hein. Enfin, je pensais pas dire ça un jour, mais je suis en effet Team Chat. Merci, Benji. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Très, très grand merci à toi. Oh là. J'espère que je vais pas crier. Fais du mal! Bravo, bravo, bravo, bravo! Je te dis, il y a une technique pour, le, pour éviter que le chien te bave dessus. Prévoir un essuie pour le chien et l'essuie, t'en entends. Ouais, je suis d'accord. C'est ce que c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait, son maître. Euh, toujours une serviette. Il faut, faut imaginer, hein, je sais pas, un bavoir ou je sais pas quoi, mais. Mais c'était. Euh... Mais il s'en occupe très très Mais c'est très surprenant quand tu vois, genre... Il est à côté, t'es tranquille. Il récupère sa serviette et il fait, excuse-moi deux secondes. Vous discutez de plans machiavéliques et tout. Et il lui fait un... sais s'est tueur. Quoi Le pantalon marche bien. Non, pas le... Non, non, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Nous, on lui réservait de vieilles serviettes de bain. Ouais, exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Mais je ne suis pas team chien. Euh... Je ne suis pas des... Ouais, oh, elle m'a vu, c'est sûr. Ou pas, ou pas Non Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Oui Oui <rire> Abonne-toi